bonjour aujourd'hui on va regarder comment utiliser un if-else pour faire de nombreux choix alors on va se donner un objectif donc euh, on a un programme on lui fournit une note si cette note elle est supérieure ou égale à 10 il met bravo et sinon il affiche ce se sera mieux la prochaine fois donc ça on sait faire ça et là nous, notre objectif ça va être de rajouter un troisième cas possible en disant bah, voilà quand la note elle est supérieure ou égale à 8, à 8 on va écrire, il ne manque pas grand chose alors on repart avec Tony on ouvre donc note, Donc ça c'est le programme initial avec notre if else on a deux choix possibles, supérieur à 10 bravo, else inférieur à 10, ce sera mieux la prochaine fois donc là évidemment si on fait fonctionner le programme par exemple avec 9.5 on nous dit ce sera mieux la prochaine fois et nous ce qu'on veut c'est dans ce cas là parce qu'on est entre 8 et 10, on voudrait afficher un autre message. Alors, on va regarder la solution. Voilà, donc là, l'idée, ça va être de rajouter euh, non pas un else, non pas un if, mais un elif, donc qui dépend euh, du if, et avec une condition supplémentaire, note supérieure ou égale à 10. Alors là, il y a, je vous dis que c'est la solution, on va la faire fonctionner, hein. Alors, on va mettre 9.5 pour voir ce que ça donne. Donc, il nous écrit bien, euh, il ne manque pas grand-chose, donc ça sent bon. Hein. On va refaire fonctionner le même programme, hein, par exemple avec 15. Ça nous affiche bien, bravo. Et on va refaire fonctionner encore une dernière fois ce programme-là, par exemple avec, j'ai eu 6. Et il fait, ce sera mieux la prochaine fois. Donc, on a bien euh, l'ordre de ce fonctionnement du programme. Hein, donc, les trois euh, cas possibles. Il ne manque pas grand-chose, bravo voilà, ce sera mieux la prochaine fois alors afin de comprendre un peu mieux comment euh, ça se déroule avec ce ELIF, on va faire fonctionner ce programme là avec le, euh, le débugger, donc là je nettoie un petit peu pour être au clair alors on va lancer un debug. voilà euh, donc pour, pour euh, exécuter cette note donc on fait F6, enfin cette instruction excusez moi, donc là par exemple on va mettre 9.5, ou 9.2 pour changer, on donc 9.2 est placé, le texte qui contient 9.2 est placé dans réponse. On va, avec le float, on va le convertir en nombre à virgule. Voilà, c'est fait, 9.2 c'est un nombre à virgule. Alors vous voyez l'instruction suivante, c'est cette grosse instruction, donc instruction conditionnelle, un if, elif, else, tout ça c'est une seule instruction. Donc là on va aller dans le step into pour avoir un peu de détails Première chose, évaluation de note supérieure ou égale à 10 comme ma note vaut 2, ça va être false donc euh, remplacement des variables comparaison et on obtient false. Donc comme on obtient false le if il va aller au elif ou au l suivant donc il va aller au elif ici pour comparer ça donc on y va on essaye de. Qu'est-ce qui se passe Voilà, évaluation de note supérieure ou égal à 10. Donc on continue. Remplacement de note par sa valeur. 9.2 est-il supérieur ou égal à 10 bah Là normalement on va obtenir vrai. Voilà, on continue et c'est vrai. Comme c'est vrai, le print va être exécuté. Voilà, donc là, remplacement. Le print est exécuté non c'est la valeur de retour du print, on n'en a rien à faire, et donc on passe à la, à la dernière instruction. Donc on, on, on a fait une évaluation de ça, qui est faux. Puis dans les leaf, évaluation de cette seconde expression qui pour était vraie, comme elle est vraie, on exécute le print. Et là, on finit, on affichage de, de bye bye. Donc là contrairement à ce qu'on avait au début on ne fait pas le choix entre une ou entre deux alternatives mais on a une, une troisième alternative hein. alors on pourrait continuer comme ça en rajoutant plein de choses hein. par exemple euh, on pourrait dire ici euh, j'enlève l'indentation donc je mets l'if donc là, la note pour savoir si elle est égale on met égal égal 10 on a par exemple égal égal 10 et là on aurait pu écrire par exemple un message du style euh, euh, voilà, c'était limite. Limite, voilà. Bravo. On va le mettre en gros parce qu'on aura ici, même si c'était juste. Voilà. Alors, euh, bah, je vais m'arrêter ici. Donc là, parce que ça permettrait de faire le choix entre une, deux, trois ou quatre alternatives. Mais je trouve que ce programme contient une petite erreur. Donc, euh, il fonctionne. Voilà. Hein, euh mais quand on met 10, on n'obtient pas le résultat qu'on veut, on obtient un bravo. Donc je vais vous laisser avec ce petit challenge pour essayer de comprendre pourquoi ce programme-là ne fonctionne pas très bien. Donc un moyen de résoudre ça, c'est d'utiliser le débugger pour regarder ce qui se passe et comprendre un peu mieux d'où vient le souci. Si vous trouvez une réponse, vous pouvez la poster en commentaire, je vous ferai un retour si nécessaire. Bah, sur ce, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt. Au revoir.